Du... Du... Du... Du... Du... Du... Du et bonsoir à vous, les amis et les astrayas. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en deux parties Donc la première partie ça sera donc, les cartes reçues de mon ami Laura Carl Alias la magicienne alias Merlin79 voilà. Et euh, après je vous ferai une petite explication sur un sujet qui... Qui commence à me gonfler un petit peu Bon ça sera... on va essayer de faire ça assez rapidement Donc j'ai reçu un guerrier turbo un robot guerrier en rareté. Un robot guerrier en commune. Oda le dieu des axes en starfoil. Thor le seigneur des axes. Voilà. Après robot impatient. Ça c'est super. Casserole de réglage en deux fois. Donc une en commune et l'autre en rareté. Explorateur synchronique pareil, une en commune, une en rareté. Hérisson à boulon, en trois fois. Donc deux en commune et une en rareté. Ça c'est super. Turbo synchronique. Alors là c'est. Waouh Roi fantôme hybride. Donc celle-là, c'est.. Euh, celle-là, j'avoue, je la kiffe. Parce que c'est un démon synthoniseur, c'est génial. Aimant synchronique. Donc ça c'est un monstre qui est vachement bien pour faire des, des euh, synchros euh, sur synchro. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Alternateur synchronique. Transporteur synchronique. Voilà. Soldat synchro. Alors là ça c'est pas mal. Absorbeur d'attaque. Ça c'est un monstre qui est vraiment joli joli. Voilà. Guerrier de ruée. Après on a guerrier de célérité. Waouh Si je vais faire un deck synchronique, ça va le faire. Robot guerrier en trois fois. Donc euh, voilà. Perceuse synchronique. En deux fois. Donc j'ai encore un turbo synchronique. Voilà. Or la loi synchronique. En commune trois fois, c'est super. Alors là, Laura, euh, là rien que euh, rien qu'avec les deux les deux seigneurs, enfin Thor et Odin, c'est génial. Nitro synchronique en deux fois, rare. Vague euh, mentale fréquentielle. Waouh, wow, génial. Point de ferraille. Alors là ça c'est ça c'est mais je mais euh, vous allez rester sur le cul après. Excusez-moi du terme, mais c'est... Voilà. Un pour un. Désynchronisation. Pétard synchro. Diapason à réaction. C'est super. Confiance spirituelle. J'adore aussi. Feu de la colère. C'est nickel chrome. Alors barrière synchro, tu l'avais déjà envoyé en deux fois Laura sur le sur le précédent mais c'est toujours bon à prendre une carte commune comme ça. Après tapis rouge. Ça c'est une carte que j'avais aussi. Écran rouge. Alors celle-là, attention. C'est parti à faire ça, bataille des dés. C'est super. Flash poussière d'étoile. Alors là, c'est là où vous allez avoir... Éto Alors c'est étincelle, bis, poussière d'étoile Alors là C'est génial Chemin, lumière, d'étoile. J'ai rien à redire Étoile filante Voilà on a passé les cartes que Que je kiffais voilà. Après on a limitation de surcharge Qui est pas mal non plus aussi Descente de l'étoile oubliée en deux fois. Synchronisation d'urgence. En trois fois. Et après, attaque synchro. Attaque synchro. Voilà. Et là, celle qui me fait le plus plaisir, même si c'est une commune, je m'en fous. Parce que c'est une carte que je... J'ai je... <coughs> trouvé ça trop belle. C'est statue de ferraille. Là. Statue de ferraille après on va passer au deuxième petit point de cette vidéo c'est vous êtes nombreux à vouloir pardon excusez moi vous êtes nombreux à vouloir euh, mon skype donc euh, je vous le dis euh, je ne le donne pas comme ça ma façon de voir c'est euh, ma façon de faire en fait c'est on, on fait un premier échange hors skype hors skype et si on voit, enfin si je vois que ça, qu'on s'entend bien, oui je vous donnerai en part privé mon, enfin, mon Skype sans problème. Mais je vais vous donner quand même un petit indice parce que je suis pas bâtard à ce point. Mon Skype il est très facile à trouver. Vous avez tous les indices qu'il faut dans la vidéo de Point d'info. Voilà, c'est tout. Donc les amis, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi, j'ai le faire. On se retrouve euh, plus tard pour euh, des petites vidéos sur DevPro. Parce que oui, DeviBot est revenu, donc j'ai fait euh, des petits duels comme ça, j'ai enregistré. Et on se retrouve bien sûr euh, après euh, pour d'autres vidéos. Par contre, si vous avez des questions... Euh, des questions à part mon skype voilà parce que je le redis à part mon skype n'hésitez pas à me les poser je, je, je suis en ce moment je suis sur internet toute la toute la journée donc si il euh, a un problème euh, je peux répondre à vos questions voilà allez sur ce les amis je vous dis ciao et on se dit à la prochaine fois et ciao tout le monde